Bienvenue dans cette méditation où nous allons imaginer votre nouvelle vie. Avant de commencer, vous allez pouvoir prendre une profonde respiration. Chaque inspiration vous sentez que vous détendez de plus en plus vous sentez apaisé totalement à l'aise et à chaque expiration vous sentez toutes les tensions qui sortent de votre corps à nouveau nous allons inspirer profondément Inspirez lentement. et Vous allez fermer les yeux. Vous allez vous imaginer sur une plage. Vous sentez le soleil sur votre peau. Vous voyez la mer bleu turquoise. Vous entendez des enfants rire autour de vous. Vous sentez sous vos pieds un sable chaud et doux tellement agréable. Et dans votre main se trouve un cocktail délicieux. saisissez la paille et vous le goûtez. Il est sucré, agréable. Et vous décidez de vous allonger un instant et de profiter de ce spectacle. Vous regardez ces enfants qui jouent. Ce sont peut-être vos enfants. Votre famille qui s'amuse. Et vous voyez vos pieds qui s'enfoncent joyeusement dans le sable. Vous sentez le sable qui remonte entre vos orteils. C'est tellement agréable. Vous allongez votre tête. Et vous regardez ce ciel bleu merveilleux au-dessus de cette mer bleu turquoise et vous vous sentez tellement heureuse tellement épanouie tellement joyeuse que vous prenez le temps de fermer les yeux un instant pour vous rappeler vous rappeler de ce jour vous avez pris la décision la décision qui a tout changé cette décision qui a fait que vous êtes ici et maintenant que vous avez une vie si riche et épanouie et vous repensez à ce jour vous avez osé osé aller au-delà de la peur Et vous vous dites merci, merci d'avoir osé, merci à ce mois du passé. Toute votre vie a pris un nouveau chemin. Vous avez réussi à accomplir tellement de choses merveilleuses. aujourd'hui, vous avez un travail épanouissant. Travaillez uniquement avec les clientes qui vous conviennent. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et à votre créativité. Et vous partagez tellement d'expériences. Vous êtes tellement heureuse aujourd'hui. Vous êtes exactement là où vous souhaitez être et vous vous dites merci merci d'avoir osé vous repensez à cette vie d'avant qui vous paraît tellement loin on dirait presque un rêve presque comme si elle n'avait jamais existé vous ne pouvez même plus ressentir ce que vous éprouviez de négatif à ce moment-là puisque vous êtes tellement empli de positif actuellement votre vie est tellement merveilleuse vous ressentez tellement de gratitude vous n'auriez même pas pu imaginer une vie aussi géniale tout est au-delà de vos espérances vous rouvrez les yeux vous savez que vous allez partager un moment merveilleux avec votre famille et vous vous levez mais vous prenez encore un instant pour vous pour vous reconnecter à ce moment à ce moment présent vous êtes ici et maintenant sur une île lointaine si belle avec une végétation si luxuriante les palmiers autour de vous sont merveilleux ce sable fin qui glisse doucement entre vos orteils crée en vous encore plus de gratitude et vous ressentez dans votre dos des frissons descendent le long de votre colonne vertébrale jusqu'à vos pieds et qui remontent le long de votre nuque jusqu'au sommet de votre crâne. Et vous éprouvez tellement de bien-être. Vous avez enfin trouvé qui vous êtes. Vous avez osé être une femme forte et déterminée. Vous avez osé aller au bout de vos rêves. Et vous entendez toutes ces personnes qui maintenant vous disent merci. Merci de ne pas m'avoir écoutée quand je n'ai pas cru en toi et en ton projet. Et merci d'être devenue cette femme qui aujourd'hui m'inspire. Ces clientes qui vous disent merci de m'apporter tellement au quotidien. Et vous avez tellement de joie à travailler dans cet environnement vous ressemble, qui est doux, qui est cocooning, dans lequel vous vous sentez en sécurité et protégé. Et vous êtes tellement heureuse de pouvoir choisir vos horaires, vos vacances, vos loisirs, quand vous le désirez. C'est la liberté totale à tous les niveaux. Et vos enfants vous disent merci, merci maman d'être devenue. Quelqu'un de si souriant. Et votre mari vous dit merci d'être devenue une compagne si agréable, si ouverte, si lumineuse, qui m'inspire moi-même à suivre mes rêves. Et vous contaminez tout le monde par votre bonne humeur et votre joie de vivre. Vous êtes devenu un rayon de soleil et tout le monde sur votre passage se met à sourire et à vous dire bonjour, à vouloir entrer en communication avec vous et vous attirer à vous naturellement les bonnes personnes. Posez vos yeux sur cette mer, sur ces vagues qui vont et qui viennent et qui ont sur vous un effet hypnotique. Et vous êtes ici maintenant sur cette plage tellement confiante, tellement joyeuse, tellement épanouie. chaque inspiration, vous sentez les embruns de la mer qui vous pénètrent profondément, qui vous emplissent encore plus de joie et d'extase de ce moment. Et vous êtes devenue une personne si confiante et si heureuse qu'elle se lève chaque matin avec le sourire, avec l'envie d'en faire encore plus. Vous êtes exactement là où vous devez être, vous êtes trouvé, vous avez été authentique, vous êtes vous-même et les gens vous aiment, ils vous admirent tellement d'avoir osé être qui vous êtes, d'avoir osé suivre vos rêves, c'est tellement merveilleux, je vous félicite être fiers de vous, fier de cette décision que vous avez prise au moment où votre vie ne vous convenait plus. Vous n'auriez jamais pu imaginer, pas une seconde, la vie qui vous attend. Vous étiez auparavant si pleine de peur, de doute, Blocage, que vous ne pouviez même pas imaginer cette vie Mais au fur et à mesure vous vous êtes ouverte vous avez rencontré des gens qui ont vécu les mêmes épreuves que vous qui ont réussi à s'en sortir ces personnes vous ont inspiré et maintenant à votre tour vous inspirez d'autres personnes et ça vous remplit tellement de joie et de bonheur, d'épanouissement. Que vous ressentez à nouveau ces frissons dans votre dos, si intenses. Vous pourriez même vous mettre à pleurer. Tellement vous avez de la gratitude pour ce moment. Tellement vous avez de la gratitude pour cette nouvelle vie. Vous savez que vous changez des vies. Vous aidez tout ce qui vous entoure. Rien que par le fait que vous les inspirez par qui vous êtes devenu, Et vous réussissez tout ce que vous faites. La vie est devenue un jeu auquel vous adorez jouer. Tout est tellement merveilleux. La vie est merveilleuse. La vie est devenue pour vous un paradis. Vous créez, vous matérialisez absolument tout ce que vous désirez. Et vous n'auriez envie de vivre aucune autre vie que celle-ci. Vous n'enviez plus personne puisque vous avez la vie la plus extraordinaire qui soit. Vous êtes juste dans l'extase de ce moment. Dans la contemplation simple de ce ciel bleu, de cette mer turquoise, de ce sable blanc. Ces palmiers, verts, intenses. Ça fait tellement de bien, tellement de bien d'être ici. Enfin, d'avoir tout ça. Tout ce que vous désirez. Vos rêves se sont matérialisés. Et vous savez que même en dehors de ces vacances, vous ressentez cette même émotion. Elle est juste décuplée aujourd'hui, en cet instant, dans ce lieu. Mais chaque jour, vous êtes tellement heureuse. Vous vous levez avec tellement d'espoir, tellement de gratitude, que vous ne laisseriez cette place à personne d'autre. C'est votre vie. Elle vous correspond parfaitement. Elle vous voit comme un gant. Elle est faite pour vous. Vous l'avez créée de toutes pièces. Merci. Merci de ce moment. Merci d'avoir pris le temps pour vous. Merci d'avoir imaginé cette vie qui vous attend. Car oui, elle est là pour vous. Merci d'oser. Merci de partager. Merci de laisser libre cours à votre créativité. merci d'oser être plus libre merci d'oser être plus forte et déterminée merci de vous aimer profondément, sincèrement, à tous les niveaux car oui, vous vous aimez maintenant à présent, intégralement, tel que vous êtes et tout le monde a vu ce changement vous êtes devenu une version extraordinaire de vous-même. Vous inspirez les autres, vous le ressentez, et vous avez l'impression de vivre dans un monde merveilleux à chaque instant, à tout moment, et désormais le mot problème est synonyme d'opportunité à s'améliorer. Il n'existe plus du tout. Ce mot est totalement rayé de votre vie. Vous le remplacez par opportunité à grandir. Opportunité à s'améliorer. Et vous avez une vie riche à tous les niveaux. Vous pourriez travailler même sans gagner d'argent puisque vous vous apportez tellement aux autres et les autres vous apportent tellement. Mais en plus de ça, vu que vous avez choisi un positionnement haut de gamme, vous êtes payé à votre juste valeur. Et vous ne vous épuisez pas au travail, au contraire. Vous avez beaucoup plus de temps pour vos loisirs, pour vos enfants. Vous pouvez enfin les voir grandir. Vous pouvez partager des moments heureux avec eux. Vous avez le temps de leur consacrer du temps, de l'attention, de l'amour. Et vous leur transmettez ce message que tout est possible. Et rien que pour ça, ça en valait déjà la peine. Imaginez ce que ressent vos enfants vos futurs enfants. Quand ils voient une maman qui sourit, une maman qui danse, une maman qui <rire> s'extasie, une maman qui ose être un petit peu faux folle parfois, qui ose s'exprimer de manière joyeuse. Imaginez ce qu'ils ressent ou ce qu'ils ressentent. Ils sont comblés. Vous leur permettez d'être de jeunes, adultes plus tard, qui auront eux-mêmes confiance en eux, qui croiront en leur avenir et qui réussiront. Ce cadeau, vous ne vous l'êtes pas seulement fait à vous-même, vous, vous l'avez fait à tous ceux qui vous entourent, même les inconnus qui vous croisent. Car rien qu'en vous croisant, ils gardent un peu de votre lumière. Ils se souviennent de ce sourire, de ce bonjour. Et c'est si merveilleux de voir que le simple fait de changer soi-même change tout notre monde et influence positivement les autres. Pour qu'eux-mêmes influencent positivement les autres que même influence positivement les autres. À vous seul, vous pouvez changer la vie de centaines de personnes, de milliers de personnes, de millions de personnes. C'est incroyable, mais pourtant vrai. Merci d'avoir pris cette décision ce jour de changer de vie. Merci d'avoir pris la décision de choisir le bonheur, de choisir l'espoir, de choisir le courage, de choisir la confiance. Merci d'avoir écouté votre instinct qui vous criait que ce n'était pas la bonne vie pour vous et qu'une autre vous attendait. Merci de m'avoir consacré un instant de votre temps afin que je puisse vous aider. Si vous avez vécu un moment fort, puissant, transformateur, chargé en émotions, je vous demanderai de garder ce sentiment même quand vous rouvrirez les yeux de garder cette confiance en vous de garder cette confiance en l'avenir cette confiance en l'univers inspirez et expirez une dernière fois profondément afin d'ancrer profondément en vous ce sentiment Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouvrir les yeux et revenir au moment présent. Si cela vous a aidé, vous pourrez partager ce moment, cette méditation avec ceux qui en éprouvent le besoin. Et je vous dis merci et à très bientôt.